Est-il préférable d'acheter sa résidence principale en premier lieu ou un investissement locatif Et quel est le montant d'apport à prévoir si on souhaite finalement de se décider C'est ce qu'on va voir avec la question de Michel qui nous dit Bonjour, j'hésite à acheter ma résidence principale ou à acheter un bien locatif. Je vous précise que je ne resterai que deux ans maximum dans ma résidence principale en raison d'une mutation. Je chercherai un bien avec des travaux à réaliser. Et pour ce qui concerne le financement, vaut-il mieux mettre le maximum d'apport et avoir le moins de prêt possible, ou alors l'inverse, et je n'ai actuellement aucun emprunt en cours. Donc cette question, elle est assez généraliste finalement, elle se pose à beaucoup d'entre vous, d'entre nous, et il y a au moins six. j'ai listé six questions à vous poser dès lors que vous avez cette problématique qui arrive. Ici, il y a tout d'abord la durée pendant laquelle vous allez habiter cette résidence principale, et ici on a déjà une réponse puisqu'il s'agit de 2 ans. Alors vous, sachez, vous savez que quand vous investissez dans un bien, que vous achetez, mettons, votre résidence principale, vous aurez 8% de ce qu'on appelle les frais de notaire à payer. Ces 8%, qu'est-ce que ça en fait Ce sont des taxes que vous versez à l'État, ce sont des droits de mutation. Et il y a une petite fraction, toute petite fraction, 1%, je crois, que c'est 8% qui sont les émoluments du notaire. Donc c'est pour ça que je dis on appelle ça improprement des frais de notaire, parce que le notaire, lui, ne fait que collecter votre argent et le redistribuer, en redistribuer 90% à l'État. Bref, en tout cas, ce sont des... C'est 8%. Si, mettons, c'est un bien à 200 000 euros, bah voilà, ça vous fait 16 000 euros de pure charge et de pure taxe, surtout que vous allez payer. Et donc, vous comprenez, si vous voulez revendre au bout de deux ans, ben cela veut dire que vous avez valorisé votre bien, peut-être avec des travaux, d'au moins 8% juste pour retomber sur vos pieds, ou alors vous êtes sur un marché haussier, bon en tout cas c'est quand même court en, en, en délai deux ans, sachant que je, je crois savoir que c'est 7 ans, à partir de 7 ans qu'on commence juste à amortir son bien. Donc premier élément de réponse qui plaide en faveur que vous louiez la résidence principale pour une durée courte de deux ans, Versus l'acheter, bah, c'est la durée dans laquelle vous allez rester. Donc première question à vous poser, à l'inverse, si vous êtes sûr que vous allez rester pendant euh, plus, plus, plus de 10 ans, même si statistiquement, c'est tous les 7-8 ans qu'une résidence principale se revend, là, ça vaut le coup de l'acheter. Euh, deuxièmement, là, il y a la question de l'achat-revente, finalement. L'achat d'une résidence principale dans l'ancien que vous valorisez grâce à des travaux et eh bien là, c'est intéressant parce que la plus-value que vous allez pouvoir en retirer, elle est exonérée d'impôts. C'est une des rares niches fiscales. Donc c'est la question, à mon avis, qu'il y a derrière ce sujet. Vous achetez un bien, mettons, 150 000 euros à rénover. Vous mettez une enveloppe travaux de 30 000 euros. Vous l'avez payé 180 000 euros. Je rajoute 10 000 euros de frais de notaire. Vous l'avez payé 190 000 euros au total, peut-être un petit peu plus, 195. Ces travaux vont faire que votre bien, il peut valoir 210, 220 000 euros sur le marché. Puisque vous avez fait des travaux avec goût, euh, c'est intéressant. Donc là, ce, cette possibilité est intéressante effectivement. Et cette plus-value sera exonérée puisque vous revendez votre résidence principale. Sauf que le problème dans ce cas-là, c'est que vous allez vous retrouver en face d'une concurrence accrue de la part d'investisseurs qui cherchent exactement ce type de bien, euh, achat dans l'ancien, à rénover, à valoriser. Et vous avez aussi les marchands de biens dont c'est l'activité principale, dont c'est le métier. Donc quand, quand, quand je lis ces questions, euh, je, je, je pense que c'est une question de débutant et ça n'a rien de péjoratif, donc quelqu'un qui n'a jamais encore vraiment trop acheté. Et donc bah, vous, débutant, en face à ces investisseurs et ces professionnels qui cherchaient tous la même chose, bah, ça risque d'être compliqué pour vous et vous risquez de vous décourager ou de faire une fausse bonne affaire. Donc c'est la deuxième chose qui plaide plutôt en faveur du fait que vous louiez votre euh, résidence euh, principale. Troisième point, en fait, il existe tout simplement sur le marché des villes où les mètres est, le mètre carré à l'achat est cher. Donc juste ce paramètre-là, il plaide en faveur de la location. D'un point de vue purement financier, puisque c'est ce dont on parle ici, eh bien le, le fait de louer versus acheter est préférable, indépendamment de tout ce que je viens de dire. Donc ben, il faut regarder justement, là on n'a pas l'information si Michel, il veut aller à Bordeaux ou à Lyon. Euh, ou si euh, une petite ville euh, un peu dans une zone rurale peut, peut convenir, mais alors voilà, si c'est une grande ville où le mètre carré est cher, déjà le fait de louer est plus intéressant, c'est intéressant. Ensuite, eh bien, il y a la question de, euh, de, de, de l'apport. Alors l'apport, effectivement, pour ce qui concerne le financement, c'est le principal intérêt de l'effet de levier, de, de, de l'immobilier, pardon, c'est l'effet de levier. Donc ça veut dire que, si je garde mon exemple, vous achetez un bien de 200 000 euros, eh bien autant... Autant faire un apport par exemple de 20%, donc 40 000 euros c'est déjà beaucoup, mais vous ne, vous, vous ne déboursez que 40 000 euros, j'allais dire, et vous gardez votre argent en banque. Et puis, eh c'est le financement qui va faire le reste, notamment pour un bien locatif, c'est le locataire qui va rembourser la banque qui vous aura prêté. Donc clairement, là déjà tout ce qu'on vient de se dire plaide en faveur du fait que vous achetiez un bien immobilier locatif que vous allez conserver dans la durée. Vous n'avez pas besoin de payer des milliers des cents, un bien par exemple à 100 000 euros peut tout à fait convenir, 150 000 euros, vous n'en apportez que 20%, c'est déjà quelque chose qui va couvrir les frais de notaire, ou les droits de mutation, comme on vient de le voir, et qui va beaucoup rassurer le banquier, ce qui fait que vous n'allez pas risquer d'essuyer un refus bancaire, parce puisque c'est dommage de rater une opération parce qu'on aura voulu trop optimiser, c'est une, une erreur que je vois souvent. Donc c'est pour ça que bah, l'investissement immobilier dans la durée euh, que vous allez conserver avec un petit peu d'apport, bah, ça aura euh, fait en sorte que vous avez utilisé... À plein l'effet de euh, levier et puis enfin il y ya un dernier point en fait c'est que vous allez partir dans deux ans donc imaginez que vous achetiez votre résidence principale vous allez vous dire bon au bout d'un an et demi vous allez peut-être commencer à mettre en annonce la petite annonce de vente mais rien ne garantit que le fait que le moment où vous allez vendre véritablement coïncide exactement avec le fait de votre départ parce qu'on parle d'une mutation le fait de louer bah ça c'est c'est beaucoup plus souple c'est beaucoup plus garanti vous louez un bien vous envoyez un recommandé euh, je crois que c'est deux mois le prêt à vie de départ auprès de votre propriétaire et vous êtes sûr de partir à la date que vous avez, vous, vous avez choisi et de manière euh, voilà, formelle, factuelle, indépendamment de quoi que ce soit d'autre. Alors que quand vous vendez votre résidence principale, c'est tout sauf garantie, il y a parfois des délais plus longs que prévus. Si l'acquéreur, malgré toute sa bonne volonté, il est suit un refus bancaire, ça veut dire que vous remettez votre bien sur le marché et vous repartez sur un cycle d'au moins trois mois, euh, vous n'avez pas... Vous avez plein d'aléas, vous avez des formalités à faire, vous avez un rendez-vous notaire qui doit coïncider avec votre notaire, celui du, de l'acquéreur et vous-même, et l'acquéreur le, et le et, et lui-même. Enfin, Vous avez plus de contraintes. Donc pour deux ans, clairement, ça aussi, ça vaut beaucoup plus le coup au niveau de la souplesse pour votre prochain déménagement de louer votre résidence principale versus d'acheter et de faire à côté de ça un investissement locatif. Voilà pour les, pour les cinq ou six points qu'on a balayés, des questions que vous devriez vous poser pour décider si oui ou non vous devriez acheter votre résidence principale euh, en fonction de ces paramètres ou plutôt réaliser un investissement locatif. Voilà, j'espère avoir apporté les de réponse ou au moins avoir euh, suscité les questions que vous devriez vous poser si vous êtes dans le même cas que Michel. En complément, bah, si vous voulez investir dans l'immobilier, je vous invite à télécharger la liste des 35 questions à poser en visite. D'ailleurs, ça peut même vous servir si c'est votre résidence principale que vous voulez acheter, à aimer si cette vidéo aussi c'est le cas, à la partager les questions à des personnes qui ont le même, la même problématique, et enfin, à vous abonner à la chaîne YouTube. À bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.